Écoutez-moi les orstoniens, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir la liste du mercredi, la liste top 1 légende de la semaine évidemment. Vous allez me dire maintenant on n'est pas mercredi, on est vendredi. Oui mais euh, cette vidéo arrive tous les mercredis chaque semaine. C'est tout simplement la liste numéro 1 légende. Voilà, Maintenant je vous ai proposé évidemment, la prochaine extension arrive bientôt. Je pense qu'on a fait le tour de tous les decks de la méta, hein. donc euh, maintenant je vais vous proposer que des listes top 1 légende tous les mercredis. On est vendredi, mais c'est parce que j'étais malade mercredi-jeudi. Je suis rarement malade, mais quand ça arrive en général, je suis vraiment <rire> dans la PLS la plus absolue, donc j'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai pas pu te faire d'intro pour Battlegrounds également. Euh, donc voilà, je la sors aujourd'hui, mais mercredi prochain, évidemment, il y aura un nouveau deck top 1 légende. C'est tout simplement les listes les plus optimisées euh, du moment, les listes définitivement les plus optimisées, parce que là, on peut je pense que la méta ne va plus évoluer c'est la liste Pookie Mage euh, la liste Mage euh, squelette très intéressante bien tempo cette liste elle est pas contrôle elle joue pas Big Mage on est vraiment sur quelque chose de très très agressif donc euh, vraiment avec un pattern avec un play qui est très sexy je trouve les games s'enchaînent bien c'est très technique c'est un peu mono, euh, monocorde entre guillemets comme, comme, euh, comme gameplay alors certains ne vont pas aimer d'autres vont adorer mais justement ça permet de travailler le gameplay ça permet de, de se perfectionner en, donc on va, on va dire quand on a on va dire peu de gameplay possible, même si justement il y a des petites subtilités. Bref, vous allez découvrir tout ça dans la vidéo, mais le deck il est très très très intéressant. Euh, donc voilà, c'est la liste d'Arapeco, top 1 légende du moment. Euh, le, voilà, la, la vidéo dure un tout petit peu plus d'une heure. Dernier point euh, avant de vous laisser regarder ça. Euh, l'offre HelloFresh je vous en avais parlé un petit peu dans les vidéos précédentes et je le mets souvent dans les commentaires elle finit dans 2 jours, dans 2-3 jours 2 jours même, euh, ça finit dans 2 jours donc il euh, y a une offre de 80 euros de réduction sur les trois premières commandes euh, avec HelloFresh, vraiment je vous invite à tester. En termes d'économie, vous allez faire des économies même si vous faites les courses. En fait, en gros, bon, je vous explique rapidement, mais HelloFresh, on vous livre euh, des ingrédients chez vous et en gros des recettes de cuisine. Et après, vous faites votre tambouille. Sauf que voilà, normalement, c'est euh, 6-7 euros par repas. Donc, c'est correct. Mais évidemment, bah parfois, si euh, vous choisissez bien vos ingrédients, vous pouvez en avoir pour moins cher si vous faites les courses, on va dire. Et si vous avez les recettes dans la tête Sauf que là avec l'offre ça vous revient entre 2,50€ et 3,50€ par repas Sachant qu'en matière première vous en avez plus que pour ça Parce que vous avez des morceaux de viande, des morceaux de poisson, des épices, des légumes, euh, de la crème, des machins Donc vraiment vous avez des paniers qui coûtent 4-5€ peut-être Donc vraiment même je, et, et en fait ça a super bien marché, vous avez été très très nombreux à commander pour le moment euh, Et en fait même si vous juste vous commandez et que les recettes vous les prenez, vous les jetez Juste en matière première, vous économisez de l'argent. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder. C'est hyper, hyper intéressant. Et après, voilà, le concept est hyper cool parce que vous avez des recettes simplifiées. Vous faites à cuisiner. Si jamais vous avez le, le panier et... Un soir, ça vous saoule de faire la recette. Bah, juste, vous prenez le morceau de viande, vous prenez les légumes, vous faites votre truc en 10 minutes au lieu de cuisiner en 30. Bref. En tout cas, vraiment, euh, allez voir dans les commentaires et descriptions de la vidéo parce que euh, vous allez. Sur les 2-3 premières semaines, hein, c'est l'offre. Après, bon, vous, si vous continuez, si vous aimez le principe, vous pouvez arrêter le. le, le on va dire. Le, votre abonnement. Mais vraiment, c'est hyper, hyper intéressant. Et, et si j'en parle autant, c'est parce que tout simplement, vous allez faire des économies. Et en ce moment, c'est quand même plutôt euh, pas mal, je trouve, en ces temps qui. En ces temps sombres et tumultueux <rire> sur ce bon visionnage. Et c'est parti contre un chaman, La main est euh, al dente. On a un, un T1, un T2, un T3. Donc c'est parfait, on va tout garder. L'idée c'est quand même de tempo, de respecter finalement euh, ce qu'est le deck. L'archétype du deck, plutôt une version, bon, un peu contrôle. Évidemment, il y a, parce que c'est mage, parce que euh, il y a quand même pas mal d'outils de gestion. Ok. Mais par exemple, voilà, si on a le choix, euh, ça c'est important aussi de comprendre finalement ce qu'est un deck pour, on va dire, quand on a des choix euh, de play, bah choisir le meilleur. Par exemple, typiquement ici, on a soit intelligence, soit euh, rafale de neige. Certes, pour deux mana piocher de cartes, c'est très très fort, mais vu qu'on est euh, un deck plutôt tempo, même si, bon, dans le late game, on est fort indéniablement, si on peut essayer de gagner vite, c'est évidemment un point renfort, donc on va plutôt euh, partir sur rafale. Sauf que, sauf que... Bah, là, on a Ensorceleuse, une toux intelligence, qui peut être assez intéressant. Euh, après, on a Rafale, on ping, on gèle, on rentre un peu de dégâts. Ou alors, on fait juste un trade, comme ça. Ah, c'est intéressant. Bah, pour le coup, le fait de pouvoir qu'elle caler l'Ensorceleuse plus Ladro, je prends l'information, mais a priori, je ne vais pas faire de trade, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que lui pourrait faire. Normalement, Il est censé faire le petit trade. Alors je suis à 30, il est à 40. Donc peut-être qu'il se dit, euh, c'est à moi d'agresser. Mais bon. C'est vrai qu'il pourrait se dire, et c'est plutôt pas mal. Je vais l'agresser parce qu'il est à 30. Parce que c'est un mage, plutôt contrôle a priori. Big Mage, il peut s'attendre. Et on va dire qu'il y a un peu plus de Big Mage dans la meta. Ou alors des versions... Euh... Après Big Mage, c'est 40 PV. Mais il peut y avoir, des, on va dire, des versions hybrides. Qui joueraient le côté... Euh, on va dire euh, Squelette bon, Après là il sait pas que je joue squelette Et dans l'absolu ça s'est joué dans tous les mages bon, En tout cas on va faire ça ici On the curve On gèle ça On rentre des dégâts On grignote On grignote On grignote euh, Derrière on a l'affaire glacée. Là on va pouvoir quand même trade Quoique Encore une fois hein, Est-ce que ça a vraiment du sens de trade En tout cas vous voyez Il est allé face hein, C'est rigolo Attendez le tracker Je vais mieux le mettre Alors le tracker que j'utilise C'est Firestone euh, voilà, Alors, pourquoi vous me posez la question Donc je préfère le dire maintenant en début de vidéo euh, Avant j'utilisais Hearthstone Deck Tracker Mais je pense que Firestone est un peu mieux Voilà. Le, le problème de ne pas trade C'est potentiellement les piranhas Potentiellement Mais en vrai c'est pas si grave On va value trade ici Je vais faire affaire glacée Je vais faire un petit value trade Ok c'est assez intéressant ce match-up. Euh, on n'a pas de données sur le match-up sur euh, le sur HS Replay. Même avec la version payante. En gros, avec le Spooky Mage, on a deux données. C'est assez bizarre d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de données ce... depuis le mini set, j'ai l'impression. Euh, C'est contre Druid, on est à 47%. Contre... En tout cas, sur cette version-là. Du moins, parce que des, des mages, justement, il y a plein de versions. Mais vraiment, cette version-là exacte... En vrai, euh, plus ou moins à, à une carte près. Attendez. Là, je suis déjà à deux, Vous voyez Bon, le tracker Firestone aide. Bon, même si en vrai, euh, normalement, on est censé quand même pouvoir compter. Euh... Peut-être recycler la vipère dans un premier temps bah, Le flambé c'est ce qui nous manquait. Donc je pense qu'on va partir sur flamber. je fais rafale. Je vais rafale face. Je vais vraiment bou je vais bouriner je pense. Ouais je vais ping face. Je vais vraiment bouriner. Euh, la 3-2 je peux la laisser parce qu'au prochain tour il y a quand même de grandes chances que je fasse apprenti. Encore une fois, dans un souci de tempo, je veux plutôt privilégier la prise de board et le fait de détruire son board à la pioche. La pioche pourrait rentrer à un moment donné n'importe quel moment. Un contrôle va plutôt piocher dans un premier temps, parce qu'un deck contrôle va plutôt essayer d'avoir le plus de cartes en main possible. Euh, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de connaître un peu l'archétype du deck. Euh, même si évidemment, de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, les archétypes peuvent switcher, c'est-à-dire qu'on peut avoir un deck contrôle qui peut jouer un peu aggro parfois, un deck combo qui peut jouer midrange, un deck midrange qui peut jouer contrôle, etc. Non, on est plutôt un deck tempo qui peut jouer contrôle. Aggro c'est assez rare quand même, mais... Euh, bref. Bah, J'aime l'idée du ça. Ça, face pareil dans un souci d'agression et donc oui, euh, un deck contrôle lui va plutôt essayer voilà, de piocher pour avoir un maximum de cartes en main, qui dit un maximum de cartes en main dit faire le meilleur choix possible, c'est-à-dire quand il y a une créature en face, bah il va plutôt lui tendre vers le trade de la créature, le, le fait de détruire la créature et bah si tu as deux ou trois anti bêtes en main, tu vas peut-être choisir le bon et donc tu vas optimiser en fait ton card advantage. Ah, écoutez, là on pioche Là c'est quand même assez dingo Le ping on va le rentrer Je pense qu'on va Ok on va pinguer là Là là là On grignote On a le board On a une main qui Bon on a l'intelligence On a l'écumeuse qui permet de piocher Bon, l'idée c'est vraiment de au max parce qu'on a Mordrèche, on a la Magistère. Le grand gousier. Elgrade gousier. un peu relou le grand gousier. Après en vrai on peut le buter d'abord avec toucher et ça. Après est-ce qu'on part là-dessus Après dans l'absolu on peut le geler, hein. on peut trade les bébés. Et geler le grand gousier. Après, le truc, c'est que le grand gousier, faut le... <rire> au moment, faut le détruire. Hein. Parce que va bah, nous poncer le visage. Hein. Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'on part sur un play vraiment agressif, full face, en laissant un énorme grand gousier Ou alors on le bute tout de suite, on joue. On... Ouais, déjà. Pe Peut-être déjà, je prends l'information. Oh. Ah. Franchement, j'ai envie de le laisser, ce gousier. Ça d'abord. Ouais, en value, comme ça, comme ça. Le grand gousier, est gelé Même si, dans l'absolu, j'aurais pu utiliser la rafale, mais la rafale me servira aussi plus tard, je pense. Et puis, dans le deck, il euh, y a, il euh, y a l'explosion destructrice. Là, il va mettre 2 dégâts plus les 2-3, sensiblement. On a des deux jolis euh, Toucher gelés ici, qui peuvent aller tête. Vous voyez aussi, Toucher gelé, c'est... Après, Toucher gelé c'est pareil. C'est une carte qui est très polyvalente. Ça peut aller face. Enfin, c'est une carte qui va bien dans un deck un peu tempo avec plein de créatures, mais en même temps, une carte bien contrôle, quoi. Bon, là, il y a les petits dégâts. Je pense qu'on va Magister. Faut que je réfléchisse en termes de carte en main Parce que Magistère Me fait jouer l'intelligence Me fait jouer un flambé Et me fait jouer un truc de givre vous vous moins... ouais, C'est quand même un strong play En fait, je voulais pas faire ça avant parce que sinon ça pouvait rejouer Rafale. Donc là, on met 4 avec ça. En vrai, on va presque pouvoir le finir. On met 4. On va sûrement aller face avec ça. On va sûrement faire... Ouais, mais faut aller le chercher lui. En fait, faut aller... C'est un peu emmerdant. Après je peux juste faire face, trade, rafale. Et à toi de jouer. Ça me paraît assez ok. Ça me paraît assez ok. Bon voilà, c'est le plan de jeu que j'ai pris, c'est-à-dire un plan de jeu plutôt tempo, plutôt contrôle, dans le sens où vraiment lui je l'ai laissé en vie. Bon après il est toujours tuable, hein, parce que vous voyez il est à 10, c'est... En vrai dans l'absolu avec mordred je peux le faire. La question c'est est-ce que je peux passer top l'étal au prochain tour Parce que j'ai quand même beaucoup de dégâts. Parce que ça, ça met 3 et ça revient en main. Donc ça fait 6, 6 et 6, 6, 12, 12 et 4. 16. Donc j'ai gagné. Ça c'est 6 life. J'ai pas gagné. Euh, relou le gars. <rire> on peut juste Varden. Et mettre des, des pings dans le visage. Ça c'est deux, des 2-3. Deux, en vrai on peut juste Mordresh. Hein. Ah non, on peut... M ah ouais non, j'allais dire on ping d'abord, mais ça marche pas. Ah enfin, si, on le, on le détruit, mais... J'aurais bien aimé proc bon, Après je peux proc hein Faut faire ça. Après c'est que plus 1. Hein. Je pense que c'est pas choquant. En même temps, est-ce qu'on n'a pas envie vraiment de, de setup l'étal en deux là ouais, hein. Genre ça. Non bah setup l'étal hein. Là il est à 13 Et au prochain tour on a dit que j'avais l'étal parce que j'ai 16 Avec mes deux touchés Et mon ping Ok Aucun si. Oula okay. voilà. Bon dans tous les cas j'avais un peu plus Ah non j'avais pas forcément plus avec apprenti Ok euh, Est-ce que j'avais pas des... J'avais peut-être des trucs avec Flambé, Apprenti, etc. Bon bref. Après, j'avais mon truc avec Flambé, mais je gagne pas tant de dégâts que ça. Bon. Vous voyez, c'est des matchs. Après, c'est pas druide. Donc, dans le late game, et puis, bon on a quand même pas mal de pioches, et là, on avait quand même notre, notre Magistère, mais c'est vrai que quand ça dure trop, euh, si en face, on présume le denatrius c'est un peu compliqué. quoi. Typiquement, Druid euh, commence à avoir beaucoup de mana, le, le Bran d'Enatrius, bon, il, nous, il, il nous éventre, quoi. Voilà, il faut faire attention. Et c'est pour ça que cette version-là, je la trouve hyper intéressante. Et je comprends qu'elle est fait top 1 parce que... Bah, C'était un peu le problème de, du Big Mage, finalement. Le Big Mage, je crois que c'est le deck que je vous ai présenté. Donc, pareil, hein, dans le cadre de ces, ces, ces vidéos, euh, le deck euh, top 1 légende de la semaine. C'était il y a deux semaines, le Big Mage. Et en fait, euh, le deck... Enfin, euh, dans la vidéo, si je me souviens bien, on avait perdu contre un euh, bah druide justement. Et pourtant, on, avait, on était vraiment en train de gagner, mais on était en train d'épuiser l'adversaire et pas de le tuer en, en ressources. Et en fait, à un moment, il nous a fait Bran Denatrius, il nous a éventré. Bon, est-ce qu'on garde la Sivara qui est quand même très forte Après, la Sivara, c'est fort si on allait flamber, principalement. C'est fort avec affaire glacée aussi. C'est un mage en face. Peut-être on garde écumeuse aussi. Après, l'idée, c'est quand même de réaliser une curve. Ah, écumeuse, c'est pas mal, mais c'est pas curvé. Non, je vais... Vu que je garde commandante... Ouais, c'est pas dingo, hein. Après, intelligence, c'est bien avec ça. La pièce peut revenir là-dessus. Oh, waouh. Ok, à faire glacer c'est une carte intéressante. On aura T2 Rafale, T3 Pièces. Ouais, on, on a des trucs intéressants. Je crois qu'on va le jouer. On va essayer de préserver nos points de vie quand même. Là il pourrait peut-être pré-shot. Ping dans la 2-3. Je pense qu'on va faire pièce à faire glacer. C'est pas mal ça le, le, le développer tout de suite Me paraît quand même Être une bonne idée On va value ici Ouais Ça c'est pas mal Parce que Le cooldown de 1 Dans un match comme ça Tempo un peu, un peu vénère Puis lui il est soufflambé Pas moi Après je pense que ça C'est vraiment une, une carte game breaker Dans le, dans le matchup Une carte qui peut vraiment Retourner le match Typiquement avec ça Encore une fois Je, je radote mais le côté carte d'armure, le côté prise de board. Écoutez, on n'est pas trop mal. Là il en manque deux. Donc on peut. Avec Rafa les pièces. Ça c'est vraiment cadeau. <rire> ça c'est vraiment cradingue hein. ok ah là là, quelle angoisse bon on va on va sanctuaire là en espérant qu'il s'épuise c'est vraiment cradingue hein. apprenti Écoutez il y a plus sexy play mais je pense qu'on va le faire Je crois que je vais ping d'abord En fait j'ai envie d'avoir le board, ok J'accepte que les dégâts aient face ici Mais je pense que il faut quand même gagner le board Mais je pense que cette game je vais la perdre Bah déjà on joue les mêmes cartes Ok Ce, son tour il me plaît parce qu'il est un peu lent oh waouh il commence déjà à être vénère là. est énervé je crois <rire> ok alors on fait toucher pour monter toucher avec ça ça a du sens hein c'est là. Toucher face. Hein. C'est vénère. Hein. En fait, c'est toucher face, commandante et rafale après. En oh vrai, ouais, ça me choque pas comme play. Hein. Je pense que là on doit jouer un peu au plus pressé. Donc faire des plays très borderline entre guillemets très risqué en termes de value et tout. Mais là l'idée c'est qu'il faut qu'on le tue avant qu'il nous tue. Ah le gars il joue 40 cartes, il nous a fait une. En vrai, l'avantage de jouer 30 cartes, c'est que normalement on est censé avoir mieux plus, plus rapidement flambé avec lui mais. Bon. Rafale c'est que deux cartes. On a ça qui on a un trade ici, trade, ça, j'ai un play, ah non, je euh, mais la pioche j'ai pas envie de la rentrer, T'as lent comme move, si je fais ça, le problème c'est que si je prends Bordress j'ai perdu, mais... je pense qu'on va juste faire pioche on va avancer dans le deck tant pis affaire rafale alors j'aurais pu alibi maintenant mais en vrai il n'a pas forcément Mordresh dans la curve quoi bon s'il a dans la curve gg mais il joue 40 cartes donc je pense que là on est pas bien dans la game donc vous voyez on doit prendre un peu plus de risques c'est la définition de winning play on, on fait ok porte mort c'est un peu psychos on a Varden. Bon, Varden, c'est le boardlock. Enfin, après, il peut pinguer ses créas. Bien agressif, le garçon. Plan B! Magnifique. Piochons, les amis, piochons. Alibi. Yes, Varden. Prochain tour, on aura Alibi, Apprenti. Euh, je pense que les carottes sont cuitas comme une bananas. Mais il y a peut-être toujours moyen. Le problème, c'est qu'il a pas mal pioché. Alors là, Il y a vraiment toutes les cartes de son deck, lui. Attendez, mais il en reste 25 dedans. Il traîne quoi Des feux follets <rire> Il a 25 feux follets qui traînent comme ça. Qui se regardent. Eh, vous êtes là, vous, les gars Il okay. y a un bro qui a été joué ou quoi Ben non, les foufollins n'ont pas encore été joués. C'est n'importe quoi, ce jeu. On est très bien On a le board hein. En fait typiquement ce match-up, il est censé être bon parce qu'on est censé être plus rapide que lui au début Et en fait on est censé l'acculer Et on a quand même beaucoup de pioches, on a même plus de pioches que lui En tout cas nos cartes de pioches on les a plus rapidement En fait c'est le genre de game où le winrate est bon sur plusieurs games Enfin le winrate est bon on va dire C'est à dire si on en fait 100 on va en gagner je sais pas, 60 ou 65 mais c'est vrai que les games où il va faire On va dire la même sortie que nous Parce que c'est possible aussi Bah en fait on a juste perdu instantanément Parce qu'il a 40 PV Tout simplement Ouais good to see good to see euh, Attendez je suis à 6 Ça ça met 4 euh, Il est trop en PV Écoutez, on va partir Je me suis quand même bien battu hein j'ai tenté, évidemment... De euh, toute façon, je ne pouvais pas la jouer contrôle. Encore enfin, une fois, il hein, y a des matchs où on va vraiment essayer de jouer un peu plus contrôle. On va essayer de setup des combinaisons, on va dire, avec par exemple l'explosion destructrice. Mais là, à partir du moment, il a T1, T2, T3, le flambé. Ouais, non, vraiment, il a eu, il a eu affaire glacée. Porte mort, magistère. En fait, il joue une version, on va dire, agro comme nous. Mais en fait, il a des cartes, entre guillemets, mortes. C'est-à-dire le Bran... S'il l'a en main c'est un peu une carte morte Genre l'alchimie suspecte elle va pas faire grand chose En fait il a pas mal de cartes qui ne rentrent pas dans le setup aggro Mais finalement bah, il les a pas eu En tout cas il les a eu vraiment plus tard Quand on va dire le match était déjà fait Bon, C'est frustrant mais C'est pour ça que c'est important de réfléchir par rapport au win rate Et pas juste j'ai gagné j'ai perdu Essayez de comprendre Bon sanctuaire c'est trop fort Bah, tout est fort dans le deck, mais... Sanctuaire, je pense que c'est vraiment dans le top 5, je dirais, des meilleures cartes mages. Je vais quand même le jouer, juste parce que c'est un T1. La question, c'est si je n'avais pas eu de sort, est-ce que je l'aurais joué Je pense que oui, quand même, parce que c'est un chasseur. J'ai pas trop envie que ça s'éternise. Ah, on pourrait... Euh, je les face. Par rapport à l'arme, c'est up l'arme. Ouais, non. Okay. Au prochain tour, il y, y a des chances que l'on joue Apprenti comme ça. En pseudo vanilla, entre guillemets. Ouais, 30 PV, ça, ça tombe vite. Là, on a le board. En fait, c'est un deck qui est... On va dire plus simple à jouer avec le big mage, déjà en termes de mulligan on va principalement chercher la curve même s'il peut y avoir des petites subtilités Mais euh... Oh ouais, bah, bah typiquement contre ça, faut, jeu... faut... faut gagner vite hein. C'est rigolo ça, cimetière du vice Donc ouais contre le deck combo cimetière du vice faut gagner très vite, après bon on a du gel, on a les rafales donc euh, il a beau mettre une camouflage on peut la geler bah, le... Je pense que le match up il est quand même vraiment vraiment free Par contre je... La, la carte aura camouflage, je pourrais pas la geler. Je pense que ça a du sens de faire ça. Il y a des chances qu'au prochain tour, on rentre le ping. Donc, on va le rentrer maintenant. Voyons, extrêmement, extrêmement agressif. Et véhément, presque. Hein. Le cimetière, donc normalement, il part au prochain tour. En tout cas, au prochain tour, il va me proposer des menaces. Mais bon. À moins qu'il développe ici une petite créa. Mais... Il pourrait, hein. Parce que tu peux un peu être poli. Enfin, tu peux t'adapter et te dire euh, Bah là, je suis quand même en train de me faire saucer par un mage. Est-ce que je suis juste bo jusqu'au boutiste dans ma combo et en fait, euh, je veux à tout prix setup une combo incroyable Ou alors, j'essaye justement de m'adapter et mettre une créa qui puisse un peu trade ses créatures, quoi. Bon, là, il va partir, je pense. Il va partir. Il va quand même proposer des beaux bébés. Il aurait dû créer les créatures avant. Il a fait une erreur ici. À moins qu'il ait encore des sorts. Mais dans, dans l'absolu, avant de faire le trade. Là, voilà, il a pris deux. Il aurait pu ne pas prendre deux. et rester à 18. Pas de long. Ah, ok. Bon. Avec ça, c'est censé. Par contre, c'est censé... Euh... Oui, mais en vrai, non. C'est pas censé. Il aurait dû faire d'abord ça. et tout. Après, il... ouais. Ok, ok. Et. BOOM BITCH! Ouh voilà. Ah, ça marche bien! <rire> Magnifique. <rire> cette carte toute pétée! Elle est trop forte. Sorry, bro. Désolé, j'ai cassé ton rêve, mais bah, il faudra un autre sort là. Bah, il peut avoir Draka. Bah, il a Draka dans son paquet. Après, est-ce qu'on garde Viper pour Draka Ouais, non. En fait, j'aimerais bien qu'elle qu ait mon, ma commandante rapidement. Face. Face Je vais faire ça Parce que je pense qu'il va souvent faire le trade Ou il va être tenté de faire le trade Donc je préfère qu'il fasse ce trade là Que ce trade là Je pense que ça a du sens de mettre une 2-2. De Prochain tour de toute façon je joue le magistère de toute façon, lui me tuera pas en une attaque. Là, il a que 4 cartes en main. Genre, au mieux, il met des 8-8. Ça fait 16. 16 et 3, ça fait 19. Euh, moi, je gagne des life avec ça et je pas en 2 tours. Après, aussi, je peux faire commandante. Hein. Genre, je fais intelligence, commandante. Ça ramène les deux. Euh... Enfin, ça ramène la rafale. Je regèle, vous voyez je joue tempo C'est pour ça l'intérêt de jouer tempo hein. Après je suis pas sûr que le big mage il soit spécialement défavorable contre ce deck là hein, Parce que le big mage il a quand même du gel Il a quand même des trucs cool Mais bon, le big mage dans les premiers tours Il joue quand même principalement avec les créatures Donc si on fasse enfin. Ouais non, le big mage peut quand même avoir des problèmes hein. Même si bon il est à 40 et nous à 30 Draca Ok 5 Aouche. Flambé. On a un move avec flambé. Alors, faut voir ce qu'on a joué. On a joué l'intelligence en arcane Ah non, même pas. On a joué comme sort. Même plus. En fait on n'a pas... Attendez... Caisse Rafale non C'est pas évident là. Non, s'il ne faut pas Magister On a juste ça. Hein. On va faire ça. On va faire ça. C'est L'explosion destructrice, c'est ce que je cherchais. Voilà, explosion destructrice. Donc c'est pour ça il fallait pas Magistère, parce que sinon ça, re, ça jouait euh, potentiellement, parce que c'est un sort gel, ça jouait explosion destructrice, c'était pas si bon. Bon. On met 3. Le Kaïd. Après, faut il faut qu'il fasse le trade ici. Au pire, on fait juste des trades et on set up. En vrai, on peut la perdre ici. Hein. Bon, au magistère, c'est quand même 5 life. Ça joue du gel. Après, c'est un peu... Ouais, ça peut rejouer ça, quoi. Il fait le trade. Est-ce qu'il y a des setups qui nous font gagner Genre, instant. Bah, J'imagine que... À... Apprenti, ça tue ça. Peut-être pas. Ah si, Rafale devrait nous faire gagner, vu qu'on a ça. Faire glacer, ça nous fait gagner des PV, c'est pas si mal. Ça, ça met 3 si on veut. Peut-être la perte cette game. On va ouais, peut-être la perdre cette game. Waouh. Alibi. Ah si, il y a Alibi qui nous fait gagner. Ah si, il y a Alibi. Est-ce que je fais intelligence pour Alibi enfin, si je rate, euh, je suis un peu con. Hein. Intelligence pour Alibi. Il y a Rafale. Peut-être. Rafale de neige. Magistère, ça gèle 2. Ça fait passer à 19. Ça gèle ça et ça. Après, c'est pas sûr que ça gèle. 14. Je crois qu'il faut piocher. Je vais perdre. Voilà, on fait affaire. Ça Pas mal ça. J'aurais ce... dû faire flamber avant mais là j'ai stressé à la fin Mais si je faisais flamber avant je gagnais sur mord... top deck Mordresh. Après il peut me tuer en dégâts Mais faut qu'il pioche un burst Il l'a pas forcément J'imagine Il l'a pas ok Là on a gagné avec plein d'out. Ah il l'a J'ai Je la perds celle-là mais c'est ma faute hein. Ah, il a beaucoup de burst en fait, ok. Ah, my bad. Là, c'est my bad. J'ai voulu trop... En fait, j'aurais pu jouer plus contrôle dans ce match-up. J'ai voulu trop être, euh, être agressif. Et en fait, j'ai pas forcément eu les follow-up très intéressants. Même le Magistère était pas si intéressant dans la curve. Et il y avait déjà des grosses créas. Pour le coup, celle-là, si je la rejoue, je la gagne 100%. Mais my bad, elle est pour moi celle-là, franchement. J'ai voulu être trop agressif. Et vous voyez, j'aurais dû... Un peu freiné sur la tempo. Jouer un poil plus contrôle. Et finalement je serais quand même arrivé à la finalité de le tuer. Parce que j'aurais juste eu plus de temps. Et donc euh, là à la fin vous voyez il me manquait la petite carte. Il me manquait le petit truc. Ou, ou après Alibi me faisait gagner. J'avais quelques outs mais pas tant que ça. Droid. On garde commandante contre droid. Non contre droid, je vais pas garder commandante. C'est peut-être un peu lent. Je pense qu'on a besoin des T1. T1, T2. Flambé, évidemment. Flambé, c'est la meilleure carte du deck. Enfin, c'est ça en soi. Mais... Ouais, c'est pour ça que Flambé est bien pour ce genre de truc. Parce que là, il va peut-être pouvoir les booster. Et on aura l'apprenti. Par contre, on va garder pièce apprenti, je pense. On va pas pièce sanctuaire. On pourrait pré-shot. Ah C'est intéressant parce que là maintenant on a un follow-up. On a pièce sanctuaire et une toute sanctuaire. C'est pas mal hein Ça me paraît super fort en fait. Ça me paraît super fort en fait. Ah la game d'avant je suis vraiment un naze. Hein. Là je suis un naze. Hein. Là j'ai été vraiment nasbroque. Hein. Ouais c'est ça qui me faisait peur. C'est le problème c'est que si je shut up un apprenti et que je, et que je me prends une messagère, je, je suis recto. Ok. Compliqué quand même. Hein. Compliqué. Heureusement qu'on a un early. Hein. Heureusement qu'on a un early game. Hein. On a pas de T1. Mais on a quand même un super T2, T3. Oh, la, sa sortie elle est belle. Là on a quand même une jolie apprentie. Ça va pinguer quelques trucs. On peut arriver à faire des trades. Faut juste pas qu'il ait de la stat ici. Ah là là. Perfide. Bon. Bah, l'apprenti est bien quand même. C'est honteux d'aller face comme ça. <rire> on a touché, mais je pense pas. Après, on a touché plus ping, plus trade. Je pense que ça, ça a un peu mieux. Ça blesse toutes ses créas. Ça, logiquement, ça peut tuer deux trucs. Ça va tuer deux trucs. Il faut pas que ça aille face. Ok, bon, juste on gèle lui. Bon. On est qu'à 13 On est qu'à 13 On a ça qui revient au prochain tour Ouais c'est une belle valse hein, Entre les entre les sanctuaires Le problème c'est que lui il lâche pas quoi. Il, il lâche pas mais nous non plus hein. ah, C'est pour ça que c'était risqué de garder ça Ouais. Bon. On a des outs qui nous font gagner un stand Alors l'apprenti téméraire par exemple perdu là un ping là je pense qu'on a souvent perdu pas tout le temps hein, mais Trois, là ou alors on, on, on, on sacrifie lui en faisant je pense qu'on va plutôt faire quelque chose comme cela ça, comme ça, lui il meurt. Et en mourant, il tue quelque chose. Et comme ça, on gèle lui. Ça a plus de sens, je pense. Bah, C'est vraiment de la, de la survie absolue. Mais comme ça, il a plus qu'une seule 1 Si jamais en main, il a que des stats. Rogue, ouais, on s'en moque, on peut value. Et ok. On va aller chercher Trog avant de faire la commandante. On va prendre l'info. Objet de pièce flambée en vrai. Faire ça. Bon, on est à 5. Euh, on peut perdre encore avec Rage Farouche. Alors, il le joue pas dans son deck, mais il peut le générer aléatoirement avec le petit sort 1. Donc, faudrait trouver. C'est pour ça que la pioche était pas mal parce qu'on peut trouver Rafale de Neige. Bon, ça en tout cas, ça fait gagner. Je pense. Ça, ça. On va commencer à aller dans le visage. Bim, bim, bim. bim. Voilà maintenant à 8, logiquement on a gagné, il peut plus gagner avec Rache Farouche et on a l'étale euh, au prochain tour. Bon, je me suis bien rattrapé de la game d'avant, moi c'est tout moi ça. Quand je suis trop bien dans la game, je lâche. Et après une défaite en général, euh, bah, je me reconcentre deux fois. Et là il était important ce play du trade. Enfin ce play de... Il n'était pas finalement... Euh, Intuitif on va dire. Ok ok. Ah je m'en veux hein, pour contre le voleur. Hein. En plus c'est vraiment de la bouffe gratuite avec tous les gels qu'on a. Ah là là j'ai vraiment été un naze. Vous hein. voyez je préfère cette version là que la version Big Mage. Alors la version Big Mage elle, elle est rigolote parce qu'il y a les gros sorts à random, mais bah, les grosses, euh, ouais les, les sorts euh, lancés au hasard. Mais je sais pas celle-là elle est plus. elle est plus peps, je trouve qu'elle est plus.. entre guillemets mono-linéaire, mais.. Ce qui peut être problématique, mais en fait je trouve que c'est intéressant. Parce que ça permet de travailler plus les match matchups. En fait quand le deck, quand vous avez un deck qui fait plus ou moins toujours la même chose, vous pouvez vraiment travailler les bons, les mauvais match-ups en termes de gameplay. Ben, nuancer par exemple votre gameplay. Vous pouvez aussi, euh, par rapport aux cartes que vous mettez dans le deck, vous pouvez enlever certaines cartes, mettre d'autres cartes par rapport au match-up. Enfin, vous voyez, c'est, je trouve... Alors, c'est pas très clair ce que je dis, mais... En fait, c'est plus facile de travailler le deck, travailler la théorie du deck, quand vous avez un deck qui fait globalement toujours la même chose, plus ou moins, hein, évidemment. il y a encore une fois, il y a des nuances, et c'est ça qui est intéressant dans Hearthstone, dans, dans quand même. Et quand vous avez un deck qui peut... qui finalement joue sur des trucs au hasard... Parfois, c'est quand même un peu, un peu délicat Vivre Nice Oh là là en plus dans la curve Parfait J'ai failli vous présenter un curton J'ai failli vous présenter un curton Oh près de sanglier Il y a beaucoup de gourmandises là dedans Et là vous voyez heureusement qu'on joue une version tempo Alors ça ne veut pas dire qu'on va gagner le match Mais avec une version contrôle Contre ce deck là Contre la version sanglier euh, On n'est pas bien On est vraiment pas bien par contre, contre la version avec une version un peu plus agressive, il y a moyen. Déjà, avec les deux touches gelées en main, on peut vraiment le surprendre. Sachant que lui, il va quand même souvent rester à 12, 15 life et il va pas trop trop se méfier. Et là, boum. Boum, boum. Ok. Alors, il y a deux écoles, hein. Contre... Euh... Alors, Prêt de Sanglier, j'adore, hein. Parce que c'est le deck que j'ai peut-être le plus joué depuis six mois. Euh... D'ailleurs, mon meilleur win rate au Master Tour, accessoirement. Très fier de ça. Bon, je l'ai joué à chaque fois qu'une game par ronde, Mais... Euh... À chaque fois, c'était vraiment le dernier deck que je prenais. Mais oui, en fait, le truc, c'est qu'il y a pyromancien, l'A1-4, etc., qui peut... Euh, piocher... L'A1-3, pardon. La petite clérique qui peut piocher pas mal de cartes. Le problème, c'est que si on... Nathan trop, déjà, il va l'avoir. Et ensuite, il pourra balancer pas mal de sorts pour se healer. Et en fait, il va aussi piocher beaucoup. Le truc, c'est que si plus on agresse tôt, plus bah, parfois, il va devoir jouer un pyromancien un peu... Euh, euh, entre guillemets... Euh, pour éteindre le feu. Je <rire> j'ai pas fait exprès, mais bref. Un pyromancien pourra un peu éteindre l'incendie, le, le, quoi. Et ça fait que bah, forcément, il a peut-être plus trop de combos derrière. En fait, ça va lui créer potentiellement une erreur. Parce que là il a. Ok. Oh waouh. Oh waouh, voilà, il a fait un sacré tour quand même le gars. Bon on n'est pas fou. On va devoir toucher... faire les toucher. Au moins sur euh, la prêtresse, à part si on a flambé. Là on a. On a pas perdu là déjà. En vrai, ça peut, ça peut être une trompette le gars. On pioche. Super. Son arme, de toute façon on peut jamais la péter. Ah quoique. On pourrait jouer là. Ah on a rafale de neige. Ah ouais mais ça, il, ça le dégèle ou pas Non, ça le dégèle pas. Hein. Je crois que ça le dégèle pas. Ouais, j'ai un play, j'ai un play. Les gémissements de ces grottes. En fait il y a un moment, la game peut vraiment durer, enfin durer. En tout cas, s'il pioche énormément, il peut peut-être à un moment se retrouver dans une situation un peu délicate en termes de cartes dans le deck. Et là, je le gèle si je considère qu'il veut partir en combo. Et à ce moment-là, parce que de toute façon il doit bouilleter. Hein. Il va pas faire que des tours incroyables comme il a fait au tour d'avant. Donc il y a des tours où il va juste faire, je recycle, je recycle, je mets dans le deck, je mon sanglier, je pioche. Et voilà, il y a des trucs où il ne a... crée pas de board, il fait pas grand-chose. Et En fait, l'idée, ouais, c'est de geler avec Rafale de Neige. À un moment, il va peut-être partir en combo et jouer l'arme, comme ça en Vanilla, entre guillemets. Et bim. Alors, vous allez me dire, oui, il va pouvoir rejouer l'arme derrière. Mais ça me peut me permettre d'avoir le board et peut-être qu'il aura. Parce que là, il ne reste plus qu'un pyromancien. Donc, en termes de gestion, il a Xyrel, double pyromancien. Et puis, c'est marre. Donc, narus, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il le trigger plus avec. C'est-à-dire qu'il cherche de l'info. Le fait qu'il fasse Don Nairu, ça veut dire qu'il qu qu a pas de, trop de solutions là. Le sanglier. Oh wow, c'est bizarre de jouer ça. Ok, ok, cool. Good, good, good. Euh, ok. Ma main, elle est infâme. Ah là là, je suis embêté. Hein. Je suis très embêté. En termes de PV, de toute façon, l'arme va toujours me buter, mais... J'ai 9 cartes. Ah, j'ai envie de jouer Viper en Vanilla J'ai l'impression que c'est pas bon mais j'ai l'impression que j'ai le cosplay Après je peux faire une rafale Viper en Vanilla Je change mon, mon, mon play mais l'idée c'est quand même de mettre du board Mais je suis assez mal là mais en fait ça va dépendre de sa propension à bien jouer le deck c'est vraiment un deck qui peut péter entre les doigts. Hein. À un moment, il peut juste s'enflammer, balancer trop de maux de l'ombre, dévoration. Il en a déjà claqué une. Il, il pourrait ne pas jouer les derniers sangliers. Donc, faut voir. La suivre. Ok. Ah, et là, il nous faudrait, c'est bêtes, mais il nous faudrait le gel là. La rafale en vrai, avec l'explosion. Il est chiant à détruire lui. Hein. Elle est vraiment rare cette game parce qu'il m'a pris la tempo en fait. C'est lui qui m'agresse. On n'a même pas de flamber. Quelle angoisse. Ah bah si. Ah, je crois que je vais jouer à. Ah. Ça. Je crois qu'on va partir sur un truc euh, différent. Tant pis. Hein. Mon play, il était bon si j'avais l'aggro. C'est-à-dire si je l'obligeais à faire du heal, défensif, ce genre de choses. Et en fait, je... à un moment, il aurait juste dû quand même partir en combo. Et puis, je gagnais un peu de temps. Mais là, je suis pas du tout dans cette optique d'agression. Donc, je pense que ce plan de jeu à base de rafale ne fonctionnera pas. Donc, l'idée, c'est de partir plus sur une erreur de l'adversaire. En essayant d'être encore plus agressif, finalement. En tout cas, de prendre véritablement l'aggro. Mais au lieu de jouer sur, on va dire, notre bon play, on va plutôt jouer sur sa misplay à lui. Mais qui n'est pas une misplay en soi, parce que le deck est tellement compliqué qu'il peut juste faire un bon play qui n'est pas assez bon pour gagner. C'est tout l'intérêt de jouer contre ça et de rester dans la game. Par exemple, contre un druide qui fait guff, mana, mana, mana, pioche, pioche, pioche, Bah à un moment, on se dit, bon, bah on n'a pas le board, allez, on part, de hein. toute façon, la game elle est terminée. Là, contre un deck comme ça aussi compliqué Dit, même euh, si le gars il fait la sortie parfaite, et sa sortie elle est presque parfaite, sûrement d'ailleurs, il y a quand même moyen. On va la jouer. On est pas mal du tout hein. Ça ça met 5 euh, Par contre il nous faudrait vraiment une autre rafale Un moment pour caler au bon timing Mais on a pas mal de dégâts Ça ça ça le ping Bon on a pas de créa c'est vraiment moche ça mais... J'ai bien embêté avec ça Xiré là <rire> C'est peut-être les nouvelles versions avec Rituel Mais ça me paraît bizarre pas Vraiment pas très bon ça va être plus facile à jouer dans l'absolu bon, il reste quand même un pyro il reste pas mal de trucs hein. il y a deux sangliers qui sont morts ça va faire 5 après je peux Varden juste pour les geler mais ça n'a pas trop de sens j'imagine Je voudrais qu'on ait le board là, ça bah, pas du tout hein. Ah c'est dur hein. peut je pioche et j'accepte l'overdraw. Ah. Je crois qu'on va piocher et accepter l'overdraw. Je voulais prendre l'information d'abord. Ah, il est haut en PV. Hein. Il est haut en PV. On n'a pas le Mordresh pour les 10. C'est vraiment compliqué hein. J'ai l'impression que c'est plus facile à jouer ça Après c'est peut-être plus lent C'est sûrement plus lent de jouer les rituels d'Asfera Parce que c'est 4 mana Je pense que c'est beaucoup plus lent à mettre en place ah, Ouais bah, tu joues sans tracker a priori Sur iPad peut-être euh, Ou sur téléphone Ouais sur téléphone sans que c'est impossible mais Même sur iPad c'est dur quand même Moi je... sur iPad je jouais avec des petits bouts de papier j'avais des petits bouts de papier pour compter mon nombre de sangliers. Et des petits bouts de papier pour compter mon nombre de. Euh, de, dia... euh, de diamants. De... Vous aimez jouer avec voilà. L'amulette, pardon. La ok. L'arme. On a perdu, hein. On va caler ça. Ouais, écoutez, GG. Hein. Mais ouais, ça a l'air plus facile à jouer avec Rituel. Il a besoin d'une amulette. Par contre, il peut avoir beaucoup de cartes mortes en main s'il a les Rituels, sachant que. À moins que ce soit un plan de jeu alternatif. Et j'ai l'impression que t'es obligé de. Ça veut dire que ton sanglier doit rester sur le board ou alors tu joues à 5 mana ou je sais pas. Bon, après, là, il les a eu avec l'élimination, mais. Je sais pas, ça me paraît vraiment pas très bon, moi. Avec ses rituels engloutis. En même temps, la version de base, elle est tellement forte que. Pourquoi la dénaturer dans l'absolu Voilà, notre sortie était trop trop lente et son tour de pyromancien, il était juste. Il n'y a pas beaucoup de decks peuvent revenir de ça. Bon, on vire tout. On va essayer de sortir de manière agressive, sachant qu'on a la pièce. Et ça peut être un Druid aggro ah, je vois que vous avez des En PV ça peut être un Renatal. Enfin, un Renatal, hein, pardon hein. Euh, je recite Un Prestor hein. J'ai vu quelques Prestors qui traînaient Bon. Ah on n'a pas de T2 On peut même pas piécer un truc C'est un peu Crado il faut pas qu'il ait le board hein la board c'est terminé hein. après on a toujours magistère qui est vraiment une très très grosse carte oh c'est pour ça qu'il faut mieux les gagner agressivement parce que si on commence à garder des trucs à 4 aussi fort soit-il hein, là on va être obligé d'affaire glacée pièce à faire une toi apprenti Et le problème c'est qu'il y a ça quoi La question c'est ce qu'on fait à faire maintenant. Ouais ah, franchement ça n'a pas trop de sens. Il y a quand même des chances que le trade de ma 2-2 tue ça 4-4. Enfin ah, 50-50 quoi. Ok. Peut-être Rafale, commandante. Je vais face, je ne vais pas rejouer Rafale. Je ne vais pas rejouer Rafale. Euh, c'est pas mal d'avoir la pièce, parce que je vais pouvoir pièce Magistère. Bah, le problème, c'est que j'ai joué des Rafales avant Magistère. Donc, euh, ça pourra... La Magistère pourrait rejouer Rafale et pas faire glacer. Mais... Oh, wow. Ça arrive trop vite, ça. Pour 5. Hein. Ça arrive vraiment vite. C'est hein. quoi On recycle ça. Ça. On gèle. On face, C'est une course contre la montre. Mais je pense qu'on a perdu là. Ça, ça arrive trop tôt. Et c'est vraiment trop trop fort. C'est une des rares cartes qui met du board en fait. Parce que le druide, il peut quand même... Vachement, il va boué Il va pas faire grand chose. Alors après, on a toujours le... Euh, la combo. Ah, le problème c'est que. compliqué. Hein. Faudra un flambé en fait. Bon. Hein. Oh. En vrai ça me plaît, je vais piocher aussi. De <rire> toute façon j'ai pas la main pour gagner donc. Allez. <rire> oh, c'est chiant ça. En vrai, on a un joli apprenti ici. Très très beau apprenti en vrai. On va le finir. Hein. Ouais, ouais, c'est pas mal. Hein. Après, euh, j'avoue, il pioche deux cartes par tour, mais. Là, le flambé il est important parce qu'il va me permettre de le rejouer avec Magistère. Donc euh, ça c'est quand même vraiment vraiment fort J'ai ma Varden s'il bordait Il est K29 Bon je pense que je suis pas fou quand même Mais ah, ça c'est vraiment juste des plaies défensifs ça me va Oh il y a toujours le Denatrius qui nous envoie sur Pluton évidemment mais... Donc là on va jouer la Magistère hein. Faire glacer. Jambé. Nice. Bon. Euh, ça rigole pas ça, 4 dégâts quand même. 4 dégâts, on a le gel. Le problème c'est qu'on manque un peu de mana. Notre Mordresh est actif. Ça, ça va. C'est un peu chiant. Mais. Ça, ça va en vrai. Ouais. Ouais ça, ça va. Bon ça ça c'est vraiment des cartes mortes dans la main. Ah là là. Je le tuer lui hein. on va faire ça écoutez on va faire ça c'est dommage parce qu'à 10 mana un druide on peut le battre à 10 mana parce qu'en fait le druide il va prendre de l'avance au début parce qu'il va faire des plays plus forts mais à un moment si nous on est aussi à 10 et là le guff c'est pour le coup le guff c'est vraiment finito surtout qu'il peut rajouter encore une pioche s'il si le souhaite ah, ça, va être... ça va être une belle game en vrai que je vais y croire jusqu'au bout, jusqu'au Denatrius. Ah là là, on a vraiment rien dans la mimine. Je pense qu'il ne faut pas Varden là en tempo Ouais Je peux rafale juste peut-être. Hein. J'aime bien Varden en tempo. Vous une tête brûlée. On va rester comme ça. On va rester comme ça. De toute façon, mon apprenti, je pense que mon apprenti détruit tout. Ah c'est chiant ça Ah c'est chiant les procès fleuves hein C'est vraiment une carte Ouais le Dena évidemment bah ouais, ne tue pas mais... Ok On s'en moque On a 4 partout. Je l'ai lui. On va faire ça. Là. Ça. Et on va à Alibi juste pour euh, vider un peu la main, je pense. Ça sert à rien, mais.. Ça va servir à rien de toute façon dans le match. Bon on a repris le board. On a repris le board. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à setup notre euh, jaillissement. Il a déjà calé son Dena. Donc il a un peu bon moins de win condition dans l'absolu. Il nous reste Rafale et... Ouais, alors il va nous tuer à la fatigue je pense. Ça doit être son plan. Faudra un Mordresh ici. Oh là là. Faudra un Mordresh. On peut re ça si on veut. Ouais, son but ça va être de nous tuer à la fatigue. Quelle horreur ce deck. Quelle angoisse. Là on met 5. 4 et 4. 3 et 5. C'est finito. Il hein. y trop 3 hein, cartes par tour. Ça va vite chuter. Hein. Même avec des mordrèches. En vrai il y, y a un play rigolo. Où on fait genre ça. Ça. Genre. Ça Ça Genre ça Mais là on est à 6 Ah mais c'est trop lent hein. quel... Ah Druid c'est magnifique hein. Ça fait du mal hein, de jouer contre Druid Parce qu'on sait qu'on perd Mais c'est tellement beau comme deck Si ce plan de jeu fatigue il est tellement méga méga strong En fait toi tu perds pas la fatigue et en plus de ça, tu peux même gagner. Bon après là il a eu. To le Topior en vrai ça. Je pense que ça le fait gagner. Et s'il a pas Topior dans la curve, c'est pas la même hein. Parce que là, le nombre de trades qu'il a fait avec ses 3-3, il en a invoqué genre 12, un truc comme ça. En vrai j'ai que des mauvaises cartes. Hein. Ouais j'ai toujours le Mordresh qui met pas mal de pression. Libye Bah écoutez, j'ai toujours des mauvaises cartes, j'ai pas Mordresh des os. Hein. Des os, pas des os hein, mais... vraiment voler des trucs de défensif quoi. C'est vraiment un enfoiré. M'a hein. <rire> vraiment volé des trucs pour survivre. Alibi, ok. Bon. Le Mordresh là bah, Je vais l'avoir hein. Bah, le problème du Mordresh c'est que. Là, on peut décaler le Mordresh. Ça, ça met deux. Non partons. C'est vrai on risque de se faire du mal. Hein. Plus on ouais non le, le druide parce que là le druide il a déjà son épée de Malfurion dans notre cœur et plus on avance d'un tour plus elle s... <rire> plus elle s'enfonce à un moment il euh, y a le décès quoi. Donc non on va partir je pense c'est mieux. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu. Deck de la semaine, deck du mercredi même si on est vendredi mais bon. C'est rare que je sois malade, mais quand ça arrive en général, je suis vraiment en PLS absolu. Euh, j'espère que voilà que cette liste va vous aider à monter le ladder, à gagner euh, sur Hearthstone bah, avant la prochaine extension. La prochaine extension, ce sera d'ici un mois, quelque chose comme ça, donc ça va vite, vite arriver. Euh, donc voilà, c'est une liste euh, très intéressante pour le coup. Voilà, donc euh, voilà, j'espère que vous l'avez apprécié ou pas, mais normalement, vous n'êtes pas à ce moment-là de la vidéo si vous ne l'avez pas apprécié. Euh, merci à tous, euh, et euh, à la semaine prochaine pour la prochaine liste, à mercredi prochain. Ciao, ciao tout le monde